Oui, salut. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment installer un serveur local Charm sur un ordinateur. Donc, si vous êtes un développeur ou bien tout simplement un étudiant, vous pouvez être intéressé à apprendre à faire du développement sur votre site internet. Ou alors, si vous êtes une entreprise, parfois ça peut arriver que vous ayez besoin d'installer un projet sur votre, euh, votre ordinateur afin de pouvoir faire des tests et travailler avant de faire. Euh, le déploiement sur un serveur web. Donc, dans la vidéo, nous allons voir ensemble comment procéder et nous allons voir comment euh, tous les étapes à suivre pour être en mesure de faire l'installation. Donc, je vais partager mon écran et nous allons voir ensemble les étapes à suivre. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est aller euh, sur euh, sur Google, vous allez chercher euh, Apache Print. Donc, vous allez chercher Apache Print. Donc, c'est en fait, c'est sur ce site que vous allez trouver chambre. Donc, normalement, vous allez voir différentes versions. Donc, il y a une version pour Windows, une version pour l'Unix et une version pour, pour le système d'exploitation OS. Donc Et ensuite, vous allez, si par exemple vous êtes sur un système d'exploitation Windows, vous allez tout simplement cliquer là-dessus et à partir de là, vous allez être en mesure de télécharger, euh, de télécharger la version qui vous intéresse sur votre, sur votre ordinateur. Donc, ça va prendre quelques, quelques minutes. Ok. Donc, quand vous allez cliquer sur sur installer en tant qu'administrateur et cliquer sur oui, vous allez avoir une fenêtre signée à ça. Euh, donc, il sera question tout simplement de cliquer sur suivant pour être en mesure de faire l'installation. Donc, suivez tout simplement euh, les instructions sur votre écran. Et lorsque vous allez arriver à ce niveau, bon, vous avez le choix de laisser charm ou de mettre un autre un autre nom. Bon, dans ce cas, je vous par exemple. Euh, je peux par exemple écrire un truc, du cal, euh, un truc comme Localhost, ça, ça dépend de vous, vous pouvez laisser chambre ou n'importe euh, tel que c'est. Et ensuite je vais cliquer sur Suivant, il faudrait choisir la langue, ici il y a deux langues, il y a l'anglais et il y a l'allemand. Donc je clique sur Suivant et ensuite euh, ici vous cliquez sur Next et ça va prendre aussi quelques minutes pour finaliser l'installation. Ok, donc une fois que vous avez fini avec l'installation, euh, vous allez finalement voir un message similaire à ça, qui va dire euh, « Compléter les champs c'est à vous-là Et vous allez cliquer sur « Finish », finish, et euh, ça devrait normalement être complété. Donc, vous allez avoir, quand vous allez cliquer sur « OK », là vous allez voir avoir accès à un panneau de contrôle. Donc ça, c'est généralement le panneau de contrôle qui vous permet de, de commencer le serveur, de lancer le serveur « Champs ». Donc, en fait, l'idée générale de Champ, c'est plus ou moins comme un serveur normal. Donc, ça veut dire que euh, à chaque fois quand vous avez un nouveau projet, vous allez certainement avoir un lien euh, dédié qui est généralement localhost. Et ce lien là vous donne la possibilité d'accéder euh, à, à un site web qui est comme sur votre ordinateur. Bon, si par exemple, je tape présentement localhost, vous allez voir un message euh, similaire à ça. Donc, il dit « ce site est inaccessible ». Quand je vais donc démarrer mon serveur, je vais donc aller ici sur Apache, je vais cliquer sur Start. Et ça va, euh, un message comme ça va apparaître. Donc là, vous allez cliquer sur euh, Autoriser l'accès. Et vous allez faire pareil pour ma SQL. Donc, euh, ma SQL. Et vous allez aussi euh, autoriser l'accès. Donc, juste pour vous donner un peu une idée assez globale de ce à quoi correspond Apache et ma SQL. Donc d'habitude, Apache vous donne la possibilité d'exécuter de, de, les codes, les codes en général, que ce soit PHP, HTML et ainsi de suite. Et ma SQL, ça vous donne la possibilité de pouvoir euh, utiliser la base de données. Donc le serveur Apache euh, contient la configuration des, des PHP, d'autres configurations en termes de langage backend, euh, de langage backend. end -y. Et au niveau de ma SQL, ça vous donne la possibilité de pouvoir connecter votre site web à une base de données. Donc, quand vous, euh, vous avez parfois besoin de ces deux éléments pour être en mesure de d'exécuter, euh, de, de, vous avez généralement besoin d'Apache, bon, c'est largement suffisant, pour euh, lancer le serveur. Mais si vous voulez euh, aussi avoir exploité la base de données, vous devez aussi commencer, vous devez aussi lancer le serveur MySQL. Euh, FileZilla, parfois, je pense pas que c'est vraiment très important dans le cas de, de chambre. Dans, dans la mesure où FileZilla, c'est comme un protocole de transfert des fichiers. Donc ça veut dire, finalement lorsque vous voulez transférer les fichiers de votre ordinateur à un serveur web, vous pouvez utiliser l'option de là Ok, donc, euh, donc une fois que vous avez commencé avec lancer le serveur, vous allez vous rendre compte que euh, votre serveur localhost sera lancé. Et, et la page d'accueil, c'est c'est une page similaire à ça. Donc, où on dit chambre, apache, maria, euh, database, php et pile. Donc, et si vous voulez accéder à... Au serveur euh, au serveur de base de données, vous pouvez cliquer sur phpMyAdmin. Donc, ça va vous rediriger vers le serveur de base de données. Donc, et bon, vous allez voir, du moins, si vous êtes familier un peu avec PHP et les langages de programmation, vous allez un peu comprendre mieux ce à quoi cela correspond. Donc, maintenant qu'on a fini l'installation de, de Champs, nous allons voir ensemble comment euh, Champs fonctionne. Donc, je vais ouvrir le dossier euh, de Champs et j'ai installé euh, dans localhost, donc ça ici. Donc vous allez voir, généralement, lorsque vous voulez créer un, un commencer un projet sur Champ, vous allez aller dans le dossier qui s'appelle htdocs. Et dans ce dossier, vous allez créer, vous pouvez mettre n'importe quel projet que vous voulez. Donc supposons que moi je veux, euh, je veux installer euh, une version de mon site web sur Champ. Donc l'idée, ça va être de créer comme un dossier que je vais appeler euh, Pro web par exemple. Et dans ce dossier, je peux euh, mettre les codes de mon site web. Donc là, je vais par exemple utiliser euh, télécharger un code, des codes HTML en ligne, et nous allons ensemble euh, explorer un peu comment euh, comment on peut utiliser, Chamb pour être en mesure de créer, de, de commencer un projet. Donc là, je vais euh, je vais créer, je vais faire landing page par exemple, je vais sur en ligne, je cherche euh, landing page euh, HTML ou well, Prenons par exemple Applanding Page, je vais télécharger dans l'autre. Euh... Okay, là, là j'ai téléchargé un exemple de code de HTML. Je vais tout simplement copier et je vais euh, mettre dans. Euh, je vais mettre dans le, dans le dossier htdoc euh, donc je mets euh, ici dans procédure ouais. et, et là je vais exprès. OK, donc ici, je vais supprimer ça. Et je vais déplacer euh, ce code ici dans le répertoire principal. Je vais le déplacer ici. Et je peux supprimer ceci. Bon, ou pas? Donc là maintenant, si euh, tout à l'heure je vous ai montré un peu comment accéder au serveur. Donc normalement, si vous venez, euh, vous tapez localhost. Euh, vous allez accéder forcément par défaut à la page dashboard. Et si je viens ici, je tape au site web, euh, vous allez voir, je vais accéder à, du moins c'est un exemple de site web qui est là. Donc ça c'est un peu, ça c'est peu en gros. Donc là là là c'est comme si j'avais, j'accéder à un site internet mais à partir de mon ordinateur. Donc juste tout ce que vous allez comprendre c'est que euh, normalement d'habitude euh, local rouge n'est pas public. Ça veut dire que il n'y a que vous qui avez accès vraiment à ces fonctionnalités. Donc, ça veut dire que ça peut être vraiment un, un élément assez important ou utile si vous avez l'intention de faire des tests de code ou bien si vous voulez apprendre comment un langage de programmation. Donc, il sera tout, tout simplement question de faire l'installation de Chambre et ensuite, vous allez euh, pouvoir faire vos projets directement à partir de champs Donc, c est, c est, par exemple, et, et Chambre va supporter des langages comme HTML, PHP et Java aussi. Donc, ça veut dire que euh, par défaut, Windows ne, Windows ne supporte pas les langages de programmation PHP, mais vous pouvez par exemple accéder à HTML à partir de votre, de votre, de votre ordinateur Windows. Mais lorsque vous allez installer Chambre, ça vous donne la possibilité de pouvoir euh, faire votre programmation, soit en utilisant euh, peut-être l'éditeur euh, Visual Studio et de visualiser directement, euh, directement à partir de, de votre navigateur. Donc, Par exemple, ici. Donc si je juste pour vous montrer un cas par exemple de PHP, si je viens ici, je crée, euh, je, je, je peux créer par exemple un nouveau fichier et que je vais ouvrir avec, euh, avec euh, Visual Studio. Donc je vais ouvrir avec Visual Studio et je vais sauvegarder comme, euh, je vais sauvegarder ce fichier, save as, euh, et je vais sauvegarder comme PHP, donc comme un fichier PHP. Donc là je viens ici. Je choisis mon format PHP. Et je, je dis, euh, cours de test, par exemple. Et ce code de temps, ce code de test, je peux écrire ma syntaxe PHP. Euh, je, je, vais dire, euh, hello, echo, hello world. Donc, et je vais, euh, je fais ça, et je sauvegarde. Je fais save. Donc, maintenant, si je, si je reviens, euh, ici. Donc, normalement, j'aurai mon code qui est là. Donc, si je viens ici, je peux faire, euh, je copie ça. Et je reviens sur mon navigateur. Je fais code done, PHP. Donc, vous voyez que là, ça apparaît comme Hello World. Donc, en gros, ça, c'est un peu tout ce que j'ai à partager à vous. Ça, c'est un peu tout ce que j'ai à partager à vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, ce serait un plaisir de vous entendre en commentaire. Merci beaucoup d'avoir le temps de m'écouter et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et à bientôt.